Bonjour Claire. Bonjour Anthony. Alors que se passe-t-il chez EDF Bien oui, EDF euh, a perdu près de 100 000 clients le mois dernier. C'est une nouvelle qui est tombée euh, de la part de la Creux, euh, donc des autorités de marché, et qui montre que l'opérateur historique perd énormément de clients, c'est une véritable hémorragie. Et c'est dû à quoi vous l'aviez anticipé ça à anticiper anticiper, peut-être un grand mot, par contre, ce qu'on a vu et ce qu'on voit depuis très longtemps, c'est que les scores de satisfaction client d'EDF sont très mauvais. Mmh. Euh, et ce n'est pas du tout une surprise, puisque chez EDF, le client n'est pas un actif stratégique. Il n'est d'ailleurs pas assez stratégique pour être présent au COMEX et au comité exécutif. Donc c'est sans aucun euh, sans aucune surprise ouais. qu'on constate qu'une fois que le marché d'énergie commence à s'ouvrir, eh bien les clients n'ont qu'une envie partir. Et alors ils vont où ces clients Qui sont qui sont les gagnants eh bien les gagnants, ce sont les opérateurs alternatifs et en particulier le premier d'entre eux, Direct Energie, puisque Direct Energie a su construire une entreprise qui était centrée sur le client et ça se voit puisque dans nos de satisfaction dans nos enquêtes, Direct Energy reste largement leader avec plus de 12 points d'avance sur le secteur, mmh. avec un NPS positif et euh, c'est bien par la stratégie client que l'entreprise veut se différencier. En effet, son PDG définit sa mission comme construire l'énergéticien du 21e siècle au service de ses clients. Mmh. Et ce n'est pas seulement par des tarifs toujours plus avantageux, ce n'est pas seulement par des tarifs moins chers, mais surtout par un meilleur service. Mmh veulent simplifier la vie des clients, par exemple en vous donnant accès en un clic à votre justificatif de domicile. Et en bourse, Claire, ça donne quoi Eh bien, en bourse, c'est le moment d'acheter, puisque Direct Energy a perdu près de 30% par rapport à ses plus hauts, justement parce que le marché pense que la concurrence, l'ouverture de la concurrence et l'arrivée d'acteurs comme Sédiscout, Leclerc euh, ou Butagaz seraient préjudiciables à ce nouvel entrant. Or, le réel concurrent, c'est EDF, ce n'est pas Direct énergie Donc, nous sommes actuellement sur des points d'entrée et euh, nous nous sommes renforcés. DirectEnergie est maintenant une des principales lignes euh, des fonds ROC et ROC Europe. En revanche, vous n'aviez pas d'EDF, de j'imagine Ah, non. <rire> Mer Merci beaucoup, Claire. Merci, Anthony.